Parce que tu n'es pas capable de te retrouver seul avec toi-même Parce que tu n'es pas capable de te reconnaître lorsque tu es seul avec toi-même Donc tu préfères jouer la de service lorsque tu es dans une communauté Lorsque tu es dans une société Plutôt que de briser les règles qu'on t'a imposées pour vivre ce que tu veux vraiment vivre Elle est là, la véritable souffrance parce que euh, jouer les intermédiaires, ça fait partie, c'est la mise en forme d'une de tes qualités, d'une de, de tes ressources. C'est comme ça que tu la mets en forme. Euh, mais ce qui est merde, ce qui est dysfonctionnel, c'est pas, pas de faire l'intermédiaire. C'est tout, ce tout ce que je suis en train, de tout ce que je t'ai dit dans la première phrase. À quel point n'es pas capable de te reconnaître n'es pas capable de... Quand est-ce que tu est arrêtes de te faire des croche-pattes, de te mettre des bâtons dans les roues quand est-ce que tu vas te lâcher la grappe concernant tes objectifs Quand est-ce que tu vas arrêter de t'auto-saboter en te disant non, mais, oui, mais. Il y a tout le temps des mais. Et tes mais, pardon, tes, tes mais forment un mur opaque, épais, semble monstrueux c'est le mur de, de Game of Thrones laisse tomber euh... tu fais semblant d'être un agneau au pays des loups et tu tu, tu places cette place d'agneau de pureté de <coughs> je ne suis bien qu'avec les anges et c'est euh, posé chez toi de manière, c'est sain S-A-I-N-T S -I -N -T. mais du coup tu te perds totalement parce que tu te bafoues totalement ah non, non, mais le terme que m'envoie ta structure c'est je suis un larbin et qu'est-ce qu'il y a derrière ça C'est, tu veux protéger cette, cette pureté. Ce côté, je suis un ange. Non, tu n'es pas un ange. Quand est-ce que tu acceptes l'humanité Quand est-ce que tu acceptes d'aller jouer un, un peu avec les démons De te fondre dans les vicissitudes de la vie, l'émotionnel derrière, en fait c'est ça derrière. Tu refuses l'émotionnel. Tu souhaites juste vivre quelque chose d'une de, de, pureté mais qui n'est qui ne sera jamais comprise, qui n'est pas encore apprise. Parce que tant que tu n'expérimentes pas l'autre euh, euh, l'autre partie du l'extrémité l'autre extrémité du spectre tu ne comprendras jamais le, la pureté. C'est parce qu'on qu traverse la merde, comme le lotus, qu'on peut être aussi beau. Et tant que tu te refuses à ça, tu ne seras jamais réellement pur. Et en fait, cette pureté à laquelle tu... à laquelle tu... que tu convoites te coupe des autres, te coupe de l'altérité, te coupe de réels liens, te coupe de mettre les points sur les « i », te coupe de la prise de conscience qu'on est en train juste de te monter comme si tu étais un âne. Ok, pour le groupe. Qu'est-ce que ça dit Parfois, j'ai l'impression que je vais trop loin, mais en fait, non. Je me sens bien à dire ces choses-là comme ça. Parce que je sens que ça me fait quelque chose. Ok, alors, pour le coup. Euh, ça me parle de protection maternelle on est accro à la protection maternelle. Pas de notre maman, mais d'une quelconque forme de protection qui pourrait atténuer le, à la fois l'impact qu'ont les événements de la vie sur nous, et ce système crée quelque chose de fâcheux qui est que bah, si l'impact de la vie sur nous est moindre, notre impact sur la vie sera aussi moindre. En gros, c'est qu'on, lorsqu'on accepte de ne plus être anesthésié, qu'on peut ressentir pleinement les émotions. Qu'on peut réellement euh, jouer à se provoquer les, les émotions les uns les autres en se chamaillant, en jouant, en étant triste, en colère, en créant des situations juste pour, en fait pour euh, avoir de l'intensité dans la vie. Et plus ne, le groupe, euh, ça. le groupe fonctionne sur. Euh, pourquoi le groupe a mis en place une forme d'anesthésie, une forme de, de, de bulle, qui nous empêche de réellement toucher la texture de la vie Il euh, y a quoi derrière Pardon Ah Parce qu'on trouve ça injuste que la vie nous fait. On est sur une place de victime quelque part, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger cette place de victime ouais, Parce que cette place de victime nous empêche de jouer notre vraie note. On n'accepte pas de jouer notre rôle de, de soumis, de dictateur, de connard, de connasse, de médisant, de bienveillant. À fond Ça nous fait chier de nous sortir les deux doigts. Ça nous fait chier de nous sortir les doigts pour euh, simplement aller au charbon. Et la meilleure image qui me vient, c'est ça. Lequel ou laquelle d'entre nous irait tendre la main à quelqu'un qui est en danger à quelqu'un qui se fait agresser, un SDF allongé sur le trottoir, en plein hiver, ne bougeant plus, lequel d'entre nous irait Laquelle d'entre nous irait Ce qui est généré à travers ça, derrière ça, c'est ce à quoi je vous connecte à travers cette parole c'est que si l'on refuse de ressentir les bienfaits de la vie qui, que l'on nomme émotionnel, que l'on nomme état d'être, état d'âme et qu'on n'accepte pas ce jeu joué avec les autres ça veut dire qu'on délaisse l'extérieur ça veut dire que l'on se renferme dans sa bulle illusoire de bienveillance ou autre pour s'isoler. En fait, on a peur. On a peur de se voir aussi miséreux que le SDF, aussi prétentieux que cette star. Et ça nous fait bien chier d'être à cette place-là. Merci pour ta question, Sylvie.